Je m'appelle Ricky Ndjada. Moi je suis euh, Omar. Omar. Bonjour Omar. Oh, okay. Je participe à une mission euh, du Québec, mm -hmm. euh, d'une mission commerciale qui essaie d'établir de, des liens entre le Québec et euh, la Tunisie. Et un des aspects qu'on a décidé de s'intéresser à durant cette mission commerciale-là, c'est la, la souveraineté numérique. Donc, on est deux régions qui parlent euh, français. C'est une des langues importantes là, des affaires. On se demandait à l'intérieur de tout ça, qu'est-ce qui est possible de faire pour développer euh, la souveraineté numérique, l'autonomie euh, des pays francophones mm -hmm. de euh, développer leur propre technologie. On était introduit à votre espace ici, donc est-ce que je comprends, si c'est un espace euh, créé dans la, dans, il y a moins d'un an? Oui. Ouais. Euh, oui, justement, c'est un espace qui a été inauguré le en, en 28 juin 2021. Euh, ça entre dans le cadre des activités de, de la Fondation Orange. Donc, c'est un Fab Lab solidaire. Donc, ce Fab Lab-là est ouvert pour tout le monde pour y accéder et justement bénéficier et utiliser le matériel qui existe déjà ici. Donc, en partenariat avec l'association Junior Entreprises et la Fondation Orange, donc justement, on a installé ce, ce Fab lab là, qui est euh, donc le centre, dans le centre de l'écosystème de l'entrepreneuriat ici dans le Technopole de Sousse. Donc là on a l'école d'ingénieurs juste à côté, mmh. et aussi des, des entreprises qui sont incubées dans le technopôle ici dessous. Et du coup on a un environnement qui favorise justement les activités d'un lab pour passer de, de la phase de l'idée à la réalisation d'un prototype. Mmh. Donc euh, tout le matériel qui est ici est mis à disposition aux bénéficiaires pour justement prototyper et produire leur euh, prototype. Mis à part ça, on fait, on a un axe de formation. Okay. Donc on organise des, des formations oui. pour les jeunes dans différentes thématiques qui sont d'actualité généralement, qui sont techniques ou bien managériales, pour justement euh, donc améliorer leurs compétences dans, donc, euh, dans les domaines euh, en question. Et voilà, donc le Fab Lab est ouvert pour tout le monde avec un accès sans limite et avec un accès quasiment, quasiment gratuit. Et d'où le nom Solidaire. On essaie le maximum dans cette première année d'avoir une autorité, de, de faire communiquer le maximum sur le Fab Lab pour avoir un réseau un peu plus élargi et euh, donc des intervenants un peu plus nombreux. Et voilà, nous sommes en train de travailler justement avec les étudiants principalement euh, qui bénéficient du, du, du Fab Lab. Voilà. Ok. Euh... La problématique actuelle, c'est une problématique de créer de la visibilité pour le Fab Lab et d'expliquer euh, pourquoi participer à un Fab Lab. Exactement, exactement. Et surtout, la notion de Fab Lab est un peu nouveau euh, parce que euh, les gens ne savent pas que c'est solidaire, c'est gratuit. Donc, ils sont généralement méfiants mm. euh, d'utiliser du matériel. Et donc, euh, notre mission la première année est de, justement de communiquer sur le Fab Lab, de, de, de propager l'information pour justement avoir euh, des bénéficiaires. Ok. Et quand ils se présentent euh, dans, dans le Fab Lab, côté formation, support, parce que c'est quand même des équipements qui demandent euh, un peu de, de formation euh, mm -hmm. pour utiliser. Comment, comment ça se passe, euh, cette formation? Justement, on a euh, ici, donc, euh, le, le, le Technical Manager qui gère les machines qui sont installées ici, qui aide justement euh, donc les jeunes à utiliser les, ces machines-là. Donc, il a ce, comme but de les orienter et de les aider à utiliser efficacement les machines qui sont là. Sinon, en parallèle, on organise souvent des formations justement qui sont des formations techniques qui aident à utiliser les, les machines et le matériel qui existe. Okay. Donc, si je suis un, un utilisateur, un étudiant euh, qui vient utiliser les machines, je me présente au Fab Lab dans les heures d'ouverture qui sont de, de 8h à 17h heures. Heures 17 euh, tous les jours, euh, et, sauf le dimanche, sauf le dimanche. Voilà. et euh, je, je demande au Fab Lab Manager peut-être de m'aider une petite formation Exactement. pour m'expliquer euh, comment utiliser. Exactement ça. Côté mission du Fab Lab solidaire, donc euh, vos missions, vos, vos objectifs, et résultats clés que vous, vous avez fixés mm -hmm. euh, pour la première année ou la prochaine année, ça ressemble à, ça ressemble à quoi? D'accord. Donc, euh, on a deux axes oui. comme objectifs. Donc, euh, le premier axe, c'est euh, les formations mm -hmm. et le deuxième axe, c'est les jeunes qui ont bénéficié de Fab Lab. Donc, pour les formations, on a un objectif de 15 formations pour la première année. Et pour les jeunes qui ont bénéficié, qui bénéficient du Fab Lab, justement, on a un objectif de euh, 200 personnes par, par, par mois. Okay. Là. Voilà. Actuellement, on est en train de justement de travailler pour atteindre ces objectifs-là. On est un peu, un peu loin par rapport à ces objectifs. Actuellement, on reçoit à peu près 50 personnes par mois. Euh, on a organisé six formations, mais on a encore six mois à travailler et justement... Pour, pour, pour atteindre ces objectifs okay. Et quels aspects, quelles formations ont été les plus populaires auprès de, de, de vos utilisateurs potentiels? Mm -hmm. euh, parmi les six formations, on a eu euh, la formation de, sur SOLIDWORKS. SOLIDWORKS est un logiciel qu'on utilise pour faire la conception numérique des pièces mécaniques. Et puisque notre localisation est dans le technopole et ce technopole est dédié principalement pour la mécatronique, oui. Donc, euh, et l'école d'ingénieurs ici, euh, l'INISO. Mm -hmm. Donc, il y a beaucoup de gens qui sont intéressés à, justement, à, à apprendre à utiliser ce, ce logiciel-là. Okay. Donc, la Mécatronique un outil de design 3D pour les pièces Exactement. qui sont utilisées en Mécatronique Exactement. et qui peuvent ensuite imprimer en 3D, prototyper en 3D une première version. Ouais. Oui. Justement, pour, pour prototyper ouais. un, une pièce, pour l'imprimer en 3D, vous avez besoin forcément de passer par un logiciel de conception. Et parmi les, les logiciels les plus utilisés aujourd'hui, c'est le SOLIDWORKS. Donc, faire la conception 3D de, de la pièce et puis passer à l'impression, à la fabrication avec les outils. OK. Est-ce que SOLIDWORKS, ce n'est pas quelque chose qui est enseigné euh, dans les universités? Oui. OK. Oui. En fait, les, justement, les formations qu'on fait ici, ce sont des, forma des formations complémentaires, à, que ce soit pour les étudiants ou autres, à la formation qu'ils ont déjà. Donc ici à l'ENISO, par exemple, les étudiants étudient étudie le, euh, une matière qui s'appelle SOLIDWORKS et des travaux pratiques pour justement euh, donc exercer la, la conception. Ok, okay donc c'est un complément pour mettre en pratique des, des habiletés là, dans SOLIDWORKS. Euh, question, bon, complètement sévère, on change de sujet. Mm -hmm. euh, C'est quoi le rôle de, du open source, du logiciel libre dans un, un Fab Lab comme ici? Est-ce que, est que vous utilisez des outils libres euh, dans certains aspects? Oui, euh, dans certains aspects, surtout dans le monde du VR. Donc, on utilise par exemple les logiciels de Oculus, les fichiers aussi hein, qui sont, donc, euh, euh, disponibles en open source sur Internet. Aussi pour des pièces en, en mécanique, il y a des, des pièces en open source qui sont déjà donc, euh, disponibles sur Internet. Et voilà, donc on les utilise et on a accès à ces, ces pièces-là. Et est-ce que, qu'est-ce qu que vous voyez comme rôle? Parce que vous avez mentionné SolidWorks, mm -hmm. vous avez mentionné plusieurs technologies qui sont faites par quand même des grandes entreprises mm -hmm. américaines. Est-ce que vous voyez euh, est-ce que c'est une problématique, ça, d'être dépendant de euh, technologies étrangères pour euh, le numérique? Euh, oui, bien sûr, parce qu'il y a, par exemple, il y a plein de logiciels qui demandent des licences, d'acheter de, des licences, et là, donc, dans des, certains cas, les utilisateurs n'ont pas accès à payer, justement, euh, ces licences-là pour plusieurs raisons, que ce soit le prix ou bien le paiement en ligne, parce qu'en Tunisie, il y a des problèmes pour payer en ligne et en devise. Et donc, ça, ça, ça, ça, ça crée un peu des de, de, de contraintes pour les apprenants euh, donc, à accéder à des logiciels qui ne sont pas open source. Et du coup, donc, euh, généralement, ils ont recours à des solutions en open source pour justement bénéficier de la technologie et apprendre. Et voilà, donc, quelle que soit la technologie, il y a des solutions à, à travers pour évoluer, mais ça reste toujours une contrainte pour justement évoluer et, et, et voilà, dans, le, dans notre carrière. Donc, donc le côté FabLab, on a eu beaucoup de, dans le développement des FabLab, peut-être les dix dernières années, un mouvement de création de FabLab à l'international. Donc, beaucoup des euh, les sujets, c'est la réalité virtuelle, c'est les imprimantes 3D, c'est oui. le découpage laser. Est-ce qu'il y a d'autres sujets qui sont émergents dans euh, le les Fab Labs présentement, qui, euh, qui sont les prochaines étapes, là, disons de ça. Mmh. Euh, en fait, la notion de Fab Lab est principalement, elle est basée sur la fabrication mmh. des, des prototypes. Et euh, comme l'indique le nom, Fab, c'est fabrication. Euh, mais nous aussi, on a, on a fait un peu l'exception. Euh, on a galéré avec le BR euh, Fondation Orange pour installer un espace pour le, le, donc la réalité virtuelle et la réalité augmentée. Parce que nous, on a considéré que le prototype, il peut être euh, bah, pièce mécanique, qui mêle, comme il peut être euh, une application, euh, quelque chose de numérique. Quoi. Oui. Donc nous, on a un peu galéré avec donc, Orange pour justement installer un, un espace dédié au prototypage numérique et principalement la réalité virtuelle, la réalité augmentée, vu que le monde euh, donc, il est en train d'aller vers justement tout ce qui est VR. Et euh, donc, je pense que donc les Fab Labs en général, justement, ils sont en train d'évoluer, euh, mais il faut, il, faut, il, faut avoir, euh, il faut avoir la volonté d'un de, de, peu changer la, la notion classique d'un Fab Lab. Parce que dix ans euh, derrière, euh, la notion de Fab Lab était nouveau et même les technologies qui, qui sont utilisées actuellement dans, dans les Fab Labs, ils sont plus nouveaux comme l'impression 3D, par exemple, euh, ce n'est pas un phénomène de, de très nouveau. Donc, c'est un peu consommé. Pratiquement, les industriels ou bien les ingénieurs ils sont, ils sont, ils sont adaptés avec euh, cette technologie-là et c'est quelque chose de, de, de banal, plus ou moins. Mm. Donc là, le monde évolue et du coup, les Fab Labs, je pense qu'ils qu doivent évoluer. Nous sommes aujourd'hui orientés vers le numérique et du coup, les Fab Labs doivent suivre. C'est quoi l'opportunité euh, entre le Fab Lab, qui fait du numérique, disons, mm -hmm. et euh, simplement une entreprise en démarrage ou les universités? Qu'est-ce qui fait qu'un Fab Lab est un environnement euh, différent de, de, de, du reste de la société? En fait, le Fab Lab et surtout les Fab Labs solidaires, euh, la notion de gratuité, c'est un, un, un avantage je pense, très important. Parce que pour une entreprise en, en train de démarrage, ou bien pour euh, une école, ou bien... Donc, il y a toujours, euh, surtout pour, pour les entreprises, il y a toujours l'aspect lucratif. Mm. Mais là, le Fab Lab, l'impact du Fab Lab, c'est sur ces jeunes-là, pour les aider, pour avoir un accès à la technologie. Mm. Et même les, les gens qui n'ont pas les moyens, ils peuvent accéder à la technologie. Et ça, le rôle du Fab Lab solidaire. Donc, être le point relais entre les jeunes, défavorisés entre guillemets, et la technologie. Donc, euh, peut-être une opportunité, là, ensuite, de, de, pour, pour finir, d'envoyer de, un message euh, euh, aux Tunisiens ou euh, aux gens de Sousse euh, pour participer au Fab Lab. Qu'est-ce que vous leur diriez? Euh? Euh, je le dis, donc, euh, euh, venez, donc, découvrir l'espace. Euh, C'est très important euh, de, de, de faire le premier pas. Donc, venez, vous allez découvrir justement des choses agréables. Et si vous avez des idées de, de projets ou bien de, de start-up, là, vous trouvez votre besoin et surtout pour développer votre prototype ou bien votre MVP. Exactement. Bon. Et pour euh, les Québécois, on a plusieurs espaces de Fab Lab au Québec. Donc, mm -hmm. quel, quel genre de collaboration ou d'échange vous souhaitez? voir à l'intérieur, avec le Québec, aussi l'ensemble la francophonie là, au niveau des technologies? Euh, oui, il y a beaucoup d'axes de, de, de, de partenariat ou bien de collaboration, justement, entre les, les entités que soient tunisiennes ou bien québécoises, surtout avec le COVID, donc il y a la notion des, des, des, des, des réunions virtuelles, des formations en ligne, donc on peut beaucoup collaborer sur cet axe-là, l'axe de formation on peut bénéficier justement des, des compétences donc, québécoises pour justement former des Tunisiens et, et vice-versa, donc dans les technologies justement numériques ou bien mécaniques. Bien, je vous remercie bon. beaucoup de votre accueil au Parlement. Merci, merci, merci. Salut, salut, salut.